Bonjour à tous, vous avez déjà eu la mise à jour de votre logiciel conforme à l'article 88 de la loi des finances. Si la plupart des changements sont invisibles, en voici un qui ne l'est pas. Lors de la saisie des ventes, si mon client passe en caisse avec deux articles, dans le cas présent, mille feuilles fraises et mille feuilles pistache chocolat, et finalement décide de n'en prendre qu'un, alors la ligne supprimée sera clairement indiquée. La vente supprimée se verra dans la saisie des ventes, dans la liste des lignes de vente, mais elle n'apparaîtra bien sûr pas sur le bon de livraison ni sur le ticket de caisse.